J'ai perdu mon grand-père peu avant euh, la vie d'audition. Mon grand-père aimait beaucoup Gauthier Capuçon, aimait beaucoup son travail. Participer à cette tournée me tenait beaucoup à cœur pour euh, lui rendre euh, hommage et pouvoir danser, euh, danser pour lui, utiliser mon art et, et ce que j'aime faire pour lui montrer qu'il qu sera toujours présent dans mon cœur.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 Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. Lorsque nous avons sélectionné sur vidéo Clara et Aurélien séparément, nous ne savions pas qu'ils vivaient en couple. Mais après les avoir vus danser ensemble aux auditions, il était évident qu'ils formaient un magnifique duo de danseurs extrêmement complémentaires. Ils sont très différents et complémentaires. Ils travaillent ensemble, même pas directement, mais ils travaillent dans le même groupe. Ils se regardent, ils essaient de, de rattraper des qualités qui ne sont pas eux. Ce qu'il a peut-être pris de Clara, c'est cette sensibilité, parce que Clara a une belle sensibilité, et est... les plus douce dans le mouvement et là on voit justement qu'il prend ce côté aussi doux, aussi, euh, il se concentre beaucoup plus sur le ressenti, l'intention et la même chose pour Clara, c'est aussi un challenge parce qu'elle regarde Aurélien au niveau technique plus tonique, ensemble ils se donnent aussi cette bonne compétition constructive. Dans le lieu magique du théâtre antique d'Arles, nous avons eu le privilège de créer avec le chorégraphe Sébastien Berthaud des passerelles entre musiciens et danseurs. Non, il y a juste un morceau de oui, ils y a, vont naturellement, la euh, justement, voilà. évoluer. Puis ah, puis ça, c'est pas loin. Génial. Le fait de, de pouvoir danser avec de la musique en live, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas souvent la chance, en tant que danseur, de pouvoir travailler avec des, des musiciens. Là, le fait d'avoir les musiciens avec nous sur scène, c'est un moment, un moment de partage. Il y a une connexion très forte entre les musiciens et les danseurs et c'est vraiment quelque chose de très fort et très émouvant. Ouais, le premier, là, c'est un peu trop classique. C'est bon. Et là, plis sous toi, articule et développe. Très bien. Mais cette semaine est tellement chargée en, en, en émotions. C'était vraiment un, un moment de, de partage et d'échange entre nous. On ne se connaissait absolument pas par cette création qui a été faite par Sébastien, on a réussi à s'apprivoiser. Sébastien nous a fait beaucoup travailler dans le détail, mais il nous a aussi fait travailler aussi sur notre sensibilité. Surtout dans son processus de création, il privilégiait la sensibilité Bon, ben bah bravo à tous. Merci. Merci. Magnifique. Ça va, ouais, ça va être hyper émouvant pour nous. Hein, parce que Merci. nous, on vous regarde, on, on joue pour vous. C'est extraordinaire. Bon, allez dormir. Grâce mat demain. Petit déj à 10h30. Ça va. T es, t es, t es, dodo jusqu'à 10h25, c'est une bonne grasse mat quand même. Non bon, reposez-vous bien. Et on se trouve demain. Merci, Merci, bravo à tous, bravo, bravo. bravo. Le lendemain, j'avais rendez-vous à l'école du Domaine du Possible pour répéter le concert avec les enfants d'orchestre à l'école, dirigé par Mathilde, leur Salut. professeur de violoncelle. Ça va oui. Bonjour, bonjour. Ouais, bah écoute, euh, nous on est très contents de t'accueillir là, de nouveau, avec euh, tous ces élèves qui te connaissent en plus, c'est génial. Hein. Ça va être magique demain. professeur de violoncelle, il me disait la musique, il faut que ça swing. Vous savez ce que ça veut dire Oui, non. Ça danse. Ah, il faut que ça danse. Et là, vous jouez tous, vous êtes super concentrés, c'est génial. Il faut faut que vous bougiez un peu plus. Le swing, vous voyez le, le rythme de la musique, tam pi OK Et avec le sourire bien sûr. on recommence. <rire> heures du grand concert, on a tous le trac, enfants, musiciens comme danseurs. Mais ce qui nous porte tous, c'est ce bonheur de retrouver enfin le public. Aller prendre du plaisir et, et... Plaisir. et, donner. et en donner hein, du plaisir. Hein. Je crois que ce soir, on peut y aller. Hein. as envie de monter sur scène T'as un peu le train Regarde, là-bas, t'as vu tout le public qui est là Tu les vois Je crois qu'ils vont être super contents hein, de nous trouver là. Merci infiniment pour votre accueil si chaleureux. Je voudrais dire merci, bien sûr, à la Société Générale, coproducteur de cette deuxième édition. Alors, on accueille maintenant la team bleue on les applaudit, c'est les, les enfants de l'école du Domaine du Possible, école fondée par Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, des petits musiciens que je connais bien. Là, ça va leur donner confiance pour toute leur vie, des projets comme ça, même s'ils ne le savent pas encore aujourd'hui. Tout ça, c'est des graines qui sont semées et un jour, ça va fleurir complètement. une semaine inoubliable parce que c'était quelque chose qui m'a apporté ce qui me manquait et je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans toute ma carrière. C'était magique, d'autant plus que ma grand-mère est venue me voir et ça l'a forcément d'autant plus touchée, connaissant déjà l'histoire et pourquoi j'avais tenu tant à participer à cette tournée. Bravo, mais tous, un par un, euh, vous avez été tous différents à chaque moment. Je vous ai découvert et comment vous avez réagi quand il y a eu des moments difficiles, euh, la pluie qui arrive, comment... Enfin, C'était génial pour nous, spectateurs, hein. Enfin, on était euh, bluffés. J'ai l'impression que vous avez grandi déjà depuis le mois d'avril. Vous avez changé, déjà, physiquement, de visage, tout ça, c'était fou. Là, vous êtes des danseurs en scène, c'est beau. Gardez ça, gardez ça, continuez. Euh... Et soyez heureux en scène. Tous les chemins mènent vers la scène, hein, Donc, euh... oh non, mais si, arrivé. mais il faut savoir pleurer aussi. C'est bien. bien. Ouais. Non, bravo. Et ouais, le trio euh, magnifique, vraiment, ouais, Clara, bravo. Donc, merci pour euh, ouais, tout ton travail, tout ce que tu as fait. Euh... Je trouve que tu t'es révélé comme ça et, euh... et prends ta place. Hein. Va devant, prends ta place et tout parce que euh, tu la mérites. Voilà, merci, bravo. Merci. Merci.